Bonjour à tous Dans cette séquence, je vais vous parler de lauto pool en Objectif-C. Dans une séquence précédente, on a évoqué le compteur de référence et je vous ai dit qu'il fallait savoir compter. Et en fait, on a un petit souci, c'est que qu'est ce qui se passe si j'ai une méthode qui rend un objet. Donc typiquement, si vous voulez, qu'est ce qui se passe là Donc j'ai la fonction identité dans ma classe student, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu cet exemple de façon assez méthodique. Et en fait, on va construire une nstring, NS donc NS -alloc -init -with format. donc vous voyez comment ça fonctionne et on va ensuite eh bien, euh, lui construire cette chaîne avec le numéro de l'étudiant et son nom. Et puis ensuite on va faire un return. Alors ce qui se passe quand on procède de cette manière là c'est que là j'ai fait alloc init with format. Donc vous voyez bien que la variable res référence un objet dont le compteur vaut 1. Voilà donc jusque là tout va bien. Mais le problème, c'est que res, c'est une référence vers un objet dont le compteur vaut 1. Et qui est propriétaire de cet objet Eh bien, c'est l'instance de Student qui l'a créée et qui veut la transmettre à un autre objet. Donc en fait, ce n'est pas, pas terrible parce que du coup, euh, qu'est-ce qui fait l'autre L'autre, euh, bah, il sait que le compteur il vaut 1. Mais c'est bizarre, ce n'est pas lui qui l'a initialisé à 1, ce n'est pas très très très simple comme approche. Donc quelque part c'est potentiellement des mémoriliques parce que si l'autre il fait un return, et eh ben euh, le compteur il ne va pas passer de 0 à 1 mais de 1 à 2 et du coup quelque part on a un, un, un pseudo propriétaire. Mais qui va, qui va faire que le compteur va avoir du mal à redescendre à 0. Alors l'autre possibilité c'est de dire ben, avant de faire mon return, je fais un release. C'est pas terrible parce que si par hasard le système décide de récupérer la mémoire entre le release et le res ou entre le res et l'exécution de l'instruction qui correspond à la fin de l'appel de méthode du côté de l'appelant, ben j'ai droit à un autre problème. Catégorie crash parce qu'effectivement euh, je vais avoir reste qui va pointer vers n'importe quoi puisque ici automatiquement le compteur de référence est passé à zéro. Donc je suis extrêmement embêté. En fait il va falloir qu'on définisse un nombre de conventions et de mécanismes qui permettent finalement à un objet de créer un objet, de transmettre la référence à quelqu'un qui l'a appelé, un troisième objet, de manière à ce que ben, la passage, le passage de propriété se fasse correctement. Et ça, c'est quelque chose de très très très délicat. Donc là, pour l'instant, euh, ni cette solution-là, ni cette solution-là ne sont satisfaisantes. Et c'est l'intérêt de la notion d'autorelease pool. Alors, auto-release est arrivé. Donc on a une méthode qui s'appelle auto-release et qui va dire, ben voilà, dans auto je mets c'est un, un pool un peu particulier dans lequel je vais mettre des objets dont le compteur est à zéro ou potentiellement à zéro mais pour lequel la récupération de mémoire va être différée un certain temps alors vous allez me dire mais combien de temps ça va être différé, pas différé à Vitam éternelle, c'est différé jusqu'à la fin du traitement dans l'événement. c'est-à-dire qu'en fait euh, on est dans des systèmes réactifs donc lorsqu'un événement survient et eh bien vous êtes dérouté vers le handler correspondant, il y a un traitement et en fait auto-release a de grandes chances d'être récupéré à la fin de ce traitement et pas dans une étape intermédiaire. Donc tant que vous exécutez quelque chose, auto-release on ne va pas y toucher. Donc du coup la bonne approche, je reprends mon exemple, c'est de faire ça. Donc ici lorsque euh, j'ai exécuté mon alloc init with format ben, ça veut dire que res il pointe sur un objet qui a un compteur de référence à 1 à ce moment là je fais le auto-release ah, le auto-release ça veut dire pour l'instant l'objet existe encore mais je n'en suis plus le propriétaire ou le copropriétaire et je peux faire un return parce que le res ne va pas disparaître tout de suite à ce moment là l'autre va le récupérer alors bien évidemment la première chose qu'il a intérêt à faire c'est de trouver un moyen de récupérer l'objet. Typiquement ce qu'il va faire c'est un return. Et là vous savez tout. Alors le problème c'est maintenant comment je sais dans quelle situation je me trouve. Parce que là c'est compliqué. Je réalise qu'il y a des méthodes elles peuvent me rendre un objet dont le compteur associé est à 1 et d'autres dont le compteur associé est à autre chose. Donc il faut que j'évite de faire trop de return parce que dans ce cas-là je n'ai plus de récupération mémoire, j'ai des fuites. Il faut que j'évite d'en faire pas assez parce que si j'en fais pas assez j'ai des crashs. Un petit peu difficile quoi, je suis vraiment sur le fil du rasoir. Donc la solution qui est choisie c'est de définir des conventions. Et donc en fait, et là il faut que vous les respectiez et ça c'est un truc mais vous vous le gravez dans le crâne à coup de burin si possible. D'accord, il faut que ce soit comme dans du marbre. Lorsque le nom de la méthode contient soit alloc, soit init, soit copie. Le compteur est toujours à 1. D'accord On a dit que, j'ai déjà dit que copie, quand je copie un objet, quelle que soit la valeur du compteur initial, la valeur de la copie est à 1. Je fais une copie pour quelqu'un. Dans tous les autres cas, et tous les autres cas de figure, si vous récupérez la valeur d'un objet, il doit être dans auto-release. Et ça veut dire que la première chose que vous avez intérêt à faire, c'est de faire un Retail pour devenir propriétaire de l'objet. Vous avez très largement intérêt à respecter cette convention dans vos classes. D'accord Donc rien n'empêche de faire un return sur un objet qui hein. est en lauto release C'est fait pour. Et l'idée, c'est qu'effectivement, si vous avez ces conventions, et eh ben, le mécanisme va fonctionner et l'intérêt c'est qu'évidemment quand vous êtes dans Arc vous vous doutez bien que qu'est-ce qu'il va faire le compilateur eh bien, Il va insérer les bonnes directives y compris les auto à votre place. Mais là encore une fois j'ai envie que vous manipuliez les choses à la main par vous-même pour vous réalisiez comment on gère la mémoire. Alors en guise de conclusion eh bien, vous savez presque tout sur la gestion de mémoire et finalement avec un peu de recul ça n'est pas si compliqué que ça. Il suffit de toujours savoir compter, il suffit de toujours savoir dans quelles conditions on va se situer. Donc est-ce que je suis dans un cas où j'ai auto Est-ce que je suis dans un cas où je sais que je vais récupérer une référence sur un objet dont le compteur associé vaut 1 Voilà. Bien évidemment ça vous oblige à réfléchir un peu. Mais moi j'aime bien cette petite gymnastique de mémoire parce que euh, bah, en vos neurones, vous vous posez la question de ce qui se passe au niveau du système d'exploitation, de ce qui se passe au niveau de l'infrastructure. Et c'est quand même mieux de comprendre comment ça fonctionne plutôt que d'utiliser et d'invoquer des formules magiques en disant Oh Diane, que pourra Voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir, à bientôt.